Salut Loulou, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens de à l'instant de terminer une émission avec Marc Leval pour son émission sur Sud Radio, le Mac de l'après-midi où nous avons bien entendu parler de l'optimisme. Ben, vous vous en doutez. Et donc j'ai été invité expert dans son émission une nouvelle fois et nous avions d'autres invités au téléphone. Yannick, Yannick, mon ami, tu ne pouvais pas être là parce que l'avion avait décollé en retard et tu nous as manqué dans l'émission, donc je te fais un petit clin d'œil. Et puis pour vous, mais juste résumer que l'optimisme, c'est un état d'esprit qui pousse à l'action, ce n'est pas être B.A. et de se dire oh, « Demain, tout ira mieux, tout ira mieux » et puis on ne rien faire et laisser les pieds sur la table en regardant la télévision et en sirotant un soda. L'optimisme, c'est cette énergie qui pousse à agir. Être optimiste, c'est également savoir s'entourer de gens qui vont servir vos projets, mais servir pas dans le sens péjoratif, servir dans le sens positif. C'est-à-dire, vous entourez des gens qui ont les compétences qui vont vous aider, mais également les gens qui vont vous tirer vers le haut, vont vous encourager. C'est savoir prendre de la distance par rapport aux gens qui vous tirent vers le bas. Et vous savez, ces gens qui vous disent à chaque fois, tu ne vas jamais y arriver. De toute façon, tu, tu as toujours tout raté. Et ton projet, de toute façon, c'est naze. Éloignez-vous momentanément de ces gens-là. Non pas de vous, de vous en séparer définitivement, mais nourrissez-vous des gens qui vont nourrir votre projet, qui vont alimenter votre vision. Sachez également ouvrir des opportunités dans votre vie, savoir écouter votre cœur et votre intuition. Et tout ça favorise l'optimisme, savoir dire merci. Et un petit clin d'œil à Lise Grimaud, Lise, un petit bisou au passage, qui, elle, résume ça en 3B. Un optimiste, c'est attacher de l'importance à ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est bien. Bon, beau, bien. Un optimiste fera toujours attention à ces trois B là Si vous avez dans votre vision ces trois notions-là, vous aurez déjà euh, vos idées claires et, et vous allez pousser votre cerveau à, à être créatif et aller dans ces sens-là qui vont construire. Voilà, l'optimisme, ça ne nous empêche pas d'être malheureux, ça ne nous empêche pas d'avoir des accidents, ça ne nous empêche pas d'avoir des épreuves de vie, mais ça nous aide à donner une dimension positive et constructive sur le déroulement des épreuves de la vie. Je vous dis... Soyez heureux, simplifiez-vous la vie, vous savez, je le dis tous les jours, mais je le pense réellement, et je vous dis à demain. Ciao.